Eh bien salut à tous, à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Je prends une voix très radiophonique, je ne sais absolument pas pourquoi On se retrouve aujourd'hui sur Euro 3, Simulator 2 Oula, pour une nouvelle vidéo sur Grand Utopia, vous l'aurez compris Regardez, je suis avec ce beau Scania Ce beau Scania avec le modèle décrit à quelque part Parce que je ne le connais pas, voilà le R650 bien sûr, immatriculé 26 Attention, c'est du V8, c'est du V8 Nous sommes avec une remorque diplodocus, c'est incroyable Et nous transportons les amis, des arbres en conteneur Et on parle bien des arbres Attention tout de même Et nous sommes aujourd'hui les amis à Ilif Et nous allons aller à Akokan Island Cette magnifique île Akokan Island c'est beau Voilà on va y aller directement avec ce magnifique Scania Hop je rentre à l'intérieur du véhicule finalement On va se la faire à la, à la L7C Fox Oh magnifique incroyable On est, on est paré On va un petit peu ouvrir la fenêtre comme d'habitude Parce que vous savez Oh il fait un petit peu chaud et puis surtout on va aller sur Akokan Island Alors Akokan Island pour ceux qui ne connaissent pas Hop je mets la petite première Qu'est-ce que c'est que Akokan Island Les amis, c'est un add-on Un ajout, finalement euh, C'est par où la sortie Parce qu'on rigole, on rigole non, Attendez, c'est par où Ah oui, c'est par là-bas Je suis débile Akokan Island, c'est un add-on Donc, en gros, c'est en plus de la map Grand Utopia Mais non, mais elle est là, la sortie Oh là là, j'ai failli faire de la dinguerie, mon pote Alors, attendez, hop Je me suis euh, vraiment bien mis là Je suis vraiment très excité Parce que Akokan Island, c'est quand même une dinguerie hein. je, Quand même, je, je tiens à vous le dire Alors, hop, voilà Ah oh, non ah non Waouh Oh bah c'était c'était moins une C'était moins une En fait Grand Utopia Je rappelle hein, pour ceux qui connaissent pas Et comme ça ça me permet de réexpliquer un petit peu Grand Utopia c'est une map euh, échelle 1-1 Qui représente on va dire un peu la France de manière fictive On va dire je ferme la fenêtre là il y a plein de poussière qui rentre c'est chiant euh, Qui a été créé par My Godness Et c'est une map totalement gratuite Totalement, totalement gratuite, mais attention, il faut quand même tous les DLC euh, de Euro Truck, tous les DLC de map, donc ça c'est payant. Mais la map elle est gratuite. Voilà, vous pouvez soutenir l'auteur bien sûr en faisant des dons. Voilà, je mettrai tout en description. Euh, N'hésitez pas à me faire des dons également. <rire> non, voilà. Et on a deux add-ons, donc deux ajouts qui eux par contre sont payants. En gros, voilà, c'est euh, du bonus, c'est pour soutenir euh, le créateur. On a Akokan Island et Mygotopia Donc pour vous montrer rapidement, encore un petit peu, si j'ouvre la carte, on a Grand Utopia, c'est tout ça. Tout ce que vous voyez ici totalement gratuit. On a Mygotopia là-haut qui d'ailleurs. Qui est vraiment en cours de développement. Il n'y a, a pas grand chose pour le moment encore. Et encore, pourtant, voilà. Et là c'est à coca dans pareil. Hein. Vous voyez toute l'île et tout ce qu'il va y avoir par la suite. On peut s'imaginer. Voilà, ce sont deux add-ons, donc deux ajouts. Euh, en plus, finalement. Qu'est-ce que j'explique bien aujourd'hui Mais c'est incroyable C'est incroyable. Là, vous retrouvez le Mkolo Colo qui, qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit. Voilà, alors, si jamais je cherche une femme. Euh.. Voilà, alors du coup, euh, là où je voulais en venir, voilà, euh, à Cocaine Island, donc c'est une petite île de type tropical, de type un peu cubaine Enfin, je sais plus si c'est euh, My Godness qui me l'a vendu comme ça parce qu'il savait que je kiffais Cuba Ou si c'est vraiment euh, cubain, mais en tout cas voilà, c'est tropical, c'est exotique, ça fait penser finalement à Cuba Bon, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, donc je vais me permettre Je vais me permettre... Voilà, là, là, il n'y a plus aucun respect hein, envers les, les, les chauffeurs routiers. Bon, j'y vais. Tu me laisses passer Non, il faut juste s'arrêter. Voilà. Merci. Ça frôle, mais ça touche pas. Hein. Ça frôle, mais ça touche pas. C'est comme la barrière. Hop. Allez, on est tout bon, on est parti. Ah oh, bordel. Ah non, mais si on commence déjà à se faire euh, marcher sur les pieds, dirais-je même rouler sur les pieds, hein, puisque nous sommes en camion, forcément, ça ne va pas aller. Bon, alors ici, on connaît, on a déjà pris cette route. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors le dernier épisode, c'est vrai qu'on était plutôt dans le nord de la map, hein. C'est-à-dire nous étions euh, à Crotter Gersheim. Et puis après on a même navigué jusque Enfin navigué non, on roule, ce n'est pas boat simulator euh, On a roulé euh, voilà, jusqu'à euh, Utopia, zone portuaire etc Donc voilà on était vraiment dans le nord de la map Là on est dans le sud Et donc on va aller sur cette superbe île tropicale Ça va être bien bien bien sympa Alors vous m'avez vu dépasser les 90 km h là, Alors 91, 92 Vraiment c'est absolument un hasard hein. Il faut vraiment se dire que euh, c'est vraiment juste parce que... En fait, c'est un faux plat. Voilà, c'est un faux plat. On a l'impression que c'est plat, mais en fait... Oh, j'avais pas vu le stop, quel débile. Alors voyons, on a déjà les palmiers. On a déjà les palmiers. Ça annonce déjà la couleur, ça annonce déjà l'ambiance. Interdit de tourner à droite. On peut aller à gauche. Mais nous, on s'en fiche, on va à droite. On rappelle quand même qu'on transporte des arbres. Donc, il euh, faut quand même être assez souple. Je ne parle pas de la souplesse de l'arbre, je parle bel et bien d'une conduite souple. Voilà, c'est très joli les bateaux, le port et tout. Ça me fait penser en Bretagne. Ça me fait penser en. Bre bon, Charente-Maritime aussi, hein. Euh, ça me fait penser à, à. un endroit. Je ne sais plus où c'est. C'est en face, si vous voulez, de Royan. Il y a une petite. Enfin, euh, c'est pas une île. Euh, c'est pas l'île d'Oléron, là. Hein. C'est en fait, c'est un, comme une île, mais en fait, c'est relié euh, par la terre. Et ça me fait penser à ça. Pour ceux qui connaissent, bah, je sais euh, Flo, là, qui est dans les commentaires de Charente-Maritime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou ceux qui sont de Charente-Maritime, n'hésitez pas, voilà, je sais plus comment ça s'appelle euh, Bah c'est un port hein, tout simplement, hein. voilà, prenez-moi pour un débile, je sais c'est un port, Et il y a ça un petit peu partout <rire> au bord de l'eau, c'est quand même un truc de fou, voilà Non mais, il faut quand même qu'on qu se dise les choses, hein. euh, trouver des ports au bord de l'eau C'est sûr que c'est un peu plus élégant que trouver des ports à la campagne, finalement Bon, voilà, ça n'a pas la même odeur, ça pue, les deux ça pue Il ah, ça... y en a un qui sent les moules, il y en a un qui sent euh, le foin voilà, le caca, le cochon, tout ça. Mais bon, c'est vraiment, vraiment un détail. Voilà, on est au port mélie Enfin non, on va aller au port Mélis, vous l'avez vu sur le panneau. Port Mélis donc qui est à Akokan. Akokan Island, l'île d'Akokan. Qui est d'ailleurs très très loin puisque regardez, au large finalement, eh bien on ne voit pas l'île. On ne la voit pas. Et vous savez pourquoi Parce que la terre, elle n'est pas plate. Aussi fou que cela puisse paraître, comme il y a une courbure. Hop là, ça c'était mon zizi. Voilà. J'ai déjà fait cette vanne en plus ici, je m'en souviens <rire> Les anciens s'en souviendront Comme il y a une courbure en fait finalement de la planète Puisque la planète est ronde Alors elle, elle, est, même, elle est même ovale Pour un petit peu plus euh, faire chier les platistes Et alors en fait, en fait de compte ben, On voit pas euh, on voit pas très loin finalement Voilà, enfin, On voit quand même pas mal loin, hein, on peut le dire Bon, on est arrivé On coupe le moteur, on met le frein à main Normalement on fait dans l'autre sens mais c'est pas grave Hop, et puis on va directement choisir notre destination Port Mélie. C'est incroyable, moi j'ai hâte de voir les avancées De euh, Island, surtout Mais Maegotopia également hein. Il Faudra qu'on y aille hein. Et puis là regardez, vous voyez cet archipel Et eh ben c'est avec ça qu'on fait des architrous Allez <rire> On est bien arrivé C'est reparti mon kikis Et voilà, donc vous voyez ici il y a une tour de contrôle Puisqu'en fait euh, Il y a un aéroport Voilà, il y a un aéroport Qui est caché à quelque part Oh là là ça y est on est arrivé On ouvre les fenêtres Oh j'ai chaud hein. On ouvre les deux fenêtres Ah hein. la foutre hein. Oh là là Oh ça chauffe Marcel Ça chauffe hein. Regardez comment c'est beau quand même Regardez comment c'est beau Et je roule en contresens Qui va dire quoi sincèrement Qui va faire quoi Ici je suis chez moi hein. Ici c'est Cuba C'est moi qui décide Hop Bon évidemment vous inquiétez pas Je mets même mon clignotant Parce que je suis intelligent Hop Voilà Le travail Nickel c'est magnifique C'est absolument splendide Je ne m'en lasse pas Je ne m'en lasse pas Est-ce qu'on peut voir la température sur le tableau de bord Attendez, 31 degrés, la vache à la gigine Ah mais non, c'est la température de l'eau ça Mais non, je suis con Il est con le mec 720 litres, ah non, c'est pas ça Bon bah, on peut pas voir la température Ah si 28 degrés en dessous de l'heure, 17h22 17h22 28 degrés. Eh les gars, en commentaire, vous êtes plutôt team été ou team hiver Non parce que alors c'est typiquement français mais c'est vrai que je change d'avis tout le temps et je râle tout le temps et je m'en suis rendu compte vraiment hein. C'est absolument triste. Non mais c'est fou quoi. C'est fou. Moi, vous savez cet été, il y a eu euh, bah il y a eu les incendies, euh, canicules et tout euh, et du coup moi je me suis juré que plus jamais je râlerai euh, en hiver. Parce que je, en fait, moi de, de, personnellement j'étais au bout de ma vie De cette canicule et en plus de voir Les désastres euh, écologiques Sur les forêts etc et tout et puis les, les malheurs aussi pour les familles qui ont perdu Bon bref une grande pensée à vous en tout cas parce que c'est vrai que Bah voilà c'est réel euh, Et du coup je me suis dit bah moi en hiver je me plaindrais pas Je serais bien content quand il va pleuvoir etc Bah là maintenant j'en ai marre de l'hiver Voilà je vous le dis j'en ai eu ma dose J'en ai eu ma dose et je veux juste de nouveau l'été bon, en fait c'est ça euh, moi j'aimerais un entre deux Finalement en fait j'aimerais un vrai été vous savez, les étés qu'on avait à l'époque. Les étés qui, qui tuent pas. Les étés qui foutent pas le feu. Les étés qui sont juste bons, quoi. Il fait beau et tout, tu vois. Sans sécheresse non plus, tu vois. Voilà, c'est ça finalement. Bon, alors, on va. Euh, on a déjà fait cette route, évidemment. Hein, c'est pas la première fois qu'on va ici. Pour ceux qui découvrent, eh bien, euh, prenez-en plein la vue. Parce que vous voyez quand même comment c'est juste magnifique. Oh, il y avait mon camion M Company. Il y avait mon camion M Company, vous l'avez vu. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, eh bien, remettez en arrière la vidéo. On va donc passer par là parce qu'on a le point d'interrogation à choper Et vous savez c'est la magnifique cinématique Donc euh, voilà je le fais pour les nouveaux abonnés Mais également pour de nouveau sans reprendre plein la gueule Parce que c'est quand même magnifique Hop donc on va revoir la cinématique Directement c'est par ici Urania à ne pas confondre avec Urina Parce que l'urina finalement c'est le pipi hein Voilà Hop on est arrivé, regardez le yacht là qui est en train de passer sur l'eau Si ça c'est pas, si pas joli ça c'est très joli, de nuit ça va être sympa J'ai encore jamais roulé ici de nuit c'est vrai hein, Il faudra vraiment qu'on euh, découvre ça Est-ce qu'on peut acheter un garage euh, ici C'est une bonne question, en vrai vous savez quoi Ce serait ultra kiffant d'acheter euh, notre... Oui on peut, je viens de le voir sur la carte On peut totalement acheter un garage ici là. Et bah moi les gars je vous propose qu'on achète un garage là notre premier garage il sera là Peut-être pas le truc le plus rentable du monde Sachant que moi en plus mon entreprise elle est là <rire> Mais c'est pas grave Pour commencer c'est toujours sympa Allez les amis on va couper le moteur bien sûr Et on va regarder cette magnifique cinématique Parce que regardez comme c'est beau le port Méli Nous avons ici donc l'Urana L'Urana, l'Urina, oh, ben, voilà j'ai oublié Bon bref, l'Uranus Avec euh, le mont, la montagne derrière Qui s'appelle le mont euh, Diplodocus Bien sûr, voilà euh, C'est le mont Chiliade hein, bien sûr, là c'est les maisons les maisons de euh, Vinewood City, vous les reconnaissez. Hein, vous les reconnaissez euh, sur GTA V, bien sûr. Los Santos, voilà. Finalement, c'est une église. C'est une église, voilà. C'est euh, super chouette. Voilà, c'est top. Euh, mais c'est très. Oh, regardez ça, cette route-là. Bah, d'ailleurs, c'est la route-là qu'on va prendre. Urania, voilà, c'est ça, c'est Urania là-bas au fond. Hein. Voilà, on voit la courbure de la Terre, tu vois, la Terre, elle est pas plate. Ah, tu parles. Bon, sur, sur, sur, sur le jeu, on dirait vraiment que c'est plat. Mais bon, c'est normal fallait bien euh, conforter euh. <rire> alors euh, c'est super chouette hop les petits plans de cinématique tac tac tic. je remercie encore my godness quand même qui m'avait un petit peu expliqué comment ça fonctionnait pour créer une map et du coup ces cinématiques bah, je sais comment les faire voilà donc c'est vraiment euh, vraiment chouette enfin je sais les faire euh, avec justement pour le, le, le, le Euro truck editor vous savez pour créer des maps et tout dommage qu'on puisse pas faire ça de manière enfin euh, bah, pour faire des belles vidéos quoi voilà c'est très joli le phare du coup oh, il est très petit le phare quand même hein. Il est très petit le phare hein. Si je puis me permettre my goodness il est un peu timide Après je comprends que c'est une petite île Et que c'est Cuba hein. Mais quand même Ça reste quand même un petit phare oh, le bateau il a fait un demi-tour mon pote j'ai jamais vu ça hein. Il a même pas drifté et il a pas cherché à comprendre euh, Incroyable hein. Et là on voit les beaux sapins euh, Le beau sapin des mers Que du plaisir Allez hop tac tac bim bam On laisse même pas le temps au moteur de rechauffer. De toute façon ça, ref ça, ça refroidit pas avec moi ça refroidit pas parce que vous savez quoi, dans la cabine il fait chaud. Hop là, aucun rapport avec la cabine et le moteur. Alors là, je suis dans la merde, je vais devoir monter sur le trottoir. Je n'ai point le choix, les amis, parce que sinon derrière. Voilà. Hop Bon, alors s'il y avait quelqu'un avec une poussette, ça aurait été la même. Hein. Genre, rien à péter, mon pote. Alors <rire> Je rigole, bien sûr. C'est une blague. On rigole bien, vous l'avez compris dès le début. Je suis finalement sur le ton de l'humour. Et c'est finalement les, les meilleures vidéos de la chaîne. Hein, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Hein, on n'est pas des chômeurs qui bouffent du pâté en croûte et qui s'imaginent en train de conduire un camion. Hein, on n'est pas. Voilà. En débardeur Ah si je suis en débardeur J'avoue je suis en débardeur euh, Vous me croyez ou pas hein, J'ai le chauffage sur 26 degrés Qu'est-ce que tu vas faire Elisabeth Borne bah, Je rigole c'est pas vrai hein, Il fait pas du tout 26 degrés dans ma chambre Bande de fous. Je vous ai dit que j'en que je te que, que je de ma vie avec la... Oh Tu fais quoi Il est fou lui Il est fou Et il, il est fou Attends il faut. j'ai pas le choix Il faut que je recule Ah non c'est bon Il en a rien à péter Punaise C'est pas possible C'est pas possible Allez oh, En plus il y a des trucs En plein milieu de la route oh. Oh exagéré il laisse des outils Et pourquoi pas enlever l'outil Plutôt que mettre un plot Mettre un panneau Enfin bon bref Donc voilà la fameuse route ah, mais On va passer devant le garage qu'on qu pourrait acheter Alors j'ai pas encore assez d'argent évidemment pour euh, M'acheter euh, le garage Me semble-t-il euh, On a une autre cinématique d'ailleurs Je vous propose eh bien, et Qu'on la regarde également ensemble Comme ça c'est fait euh, Pour le moment je crois il n'y a que deux cinématiques Sur cette île et j'ai bien sûr hâte qu'il y en ait bien plus J'ai surtout hâte des nouvelles routes et des nouvelles Je dis ça mais si ça se trouve il n'y aura même pas de suite à, à Cocaine Island, non mais je crois pas, je crois que ça va continuer Évidemment, Alors, attendez, hop On prend bien large, pas de véhicule en face Magnifique Est-ce que finalement je, Ah j'avais plein phare, est-ce que finalement Oh là là c'est beau, est-ce que finalement je, je suis pas un, un bon chauffeur Routier, ah je pense Hop, la voiture elle était en train de voler, hein. j'ai pas rêvé Alors là on va bien prendre large pour que tout à l'heure Je sois pas dans le caca voilà, oh c'est magnifique On se met là direct le frein à main, on cherche pas à comprendre, on coupe le moteur Et on regarde la cinématique des beaux cailloux Voilà, Patreon, Patreon, le clin d'œil bien sûr pour justement les soutiens financiers de euh, de MyGodness hein, Vous l'aurez compris, en gros pour le soutenir financièrement, il a mis en place son Patreon Et d'ailleurs c'est là qu'on va livrer à la Patreon Family Co, Family and Company Finalement Family M Company, voilà, j'ai envie de dire, donc c'est ici qu'on va livrer euh, nos arbres parce qu'il y a beaucoup de palmiers, hein, vous le voyez Mais il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup de palmiers, beaucoup de sapins Et eh bien voilà je transporte des arbres Que nous allons donc euh, voilà, Livrer euh, livrer là Je crois que j'ai mais j'ai jamais livré ici il me semble Si je dis pas si je dis pas trop de bêtises Paf, paf, paf, le clignot Ah le frein Et c'est reparti, ah oui on va peut-être regarder aussi un petit peu Ok c'est tout bon Alors par contre Est-ce que c'est normal ce point d'exclamation là À chaque fois je, je sais jamais ce que ça veut dire J'aime pas l'idée, donc heureusement on est vite arrivé. <rire> heureusement on est vite arrivé. Alors, oh purée. Oh purée de pommes de terre. J'ai pas anticipé, mais ça s'est bien passé, les amis. Parce que je ne suis peut-être pas le pro de l'anticipation. Mais je suis le pro des camions. <rire> pas du tout. Alors, hop là, on est arrivé à la Patreon M Company. D'ailleurs, vous avez vu, c'est super bien. Euh alors je rappelle que les barrières me semble-t-il c'est rajouté avec un mode. Je dis pas de bêtises. C'est pas sur la map de base. Mais du coup, vous voyez, c'est une petite zone bien safe, bien sécurisée. Et je pense que c'est vraiment parfait ici pour euh, mais pour acheter le garage en fait. Hein. Carrément, acheter le garage. Alors, je sais même pas combien ça coûte, j'ai même pas d'ordre d'idée des prix. Alors vous savez quoi On va en profiter pour aller regarder. Directement. On va aller regarder. Ça se passe ici. Alors, soyons pas débiles quand même. Ici, on dérange personne, hein, soyons honnêtes. Donc là. Ce que je vais faire, je vais pas me casser la tête. Alors, voilà. Je vais enlever la remorque. Ah, je dis je dérange personne, il y a un bus qui arrive. <rire> ouais bah, il saura quoi faire. Hein. Dans la vraie vie, il doublera. Hein. Alors voyons voir le prix quand même un petit peu de ce bordel. Alors, 83 000. Et on est à 9 000. Oh là là là là bon, on n'y est pas du tout là. Hein. On n'y est pas du tout. Bon. 83 000 au moins on saura pour les prêts à la banque Alors le bus il s'impatiente Je sais pas si vous l'entendez klaxonner Il s'agirait de pas de foot de moi Ouais ouais ouais Didier Tu sais que tu pouvais passer là quand même hein Voilà nickel impeccable, Impeccable bien Bon et eh, juste Je vais, je vais le goumer hein, qui klaxonne derrière hein. Je vais le goumer Même eux ça les a fait marrer tu sais. Genre c'est trois frères jumeaux quoi ah non, deux frères jumeaux et... Oh bah on sait pas c'est qui la madame mais elle doit se faire plaisir hein. <rire> Deux pour le prix d'un Alors c'est par ici que ça se passe D'ailleurs le bus je vois pas où c'est qui va mais bon c'est pas grave Hop On va choisir notre emplacement de livraison Eh à un moment donné Je veux bien qu'on rigole Mais on va pas exagérer non plus Salut Didier Hop Et le bus regardez dans le rétro et voilà il a disparu <rire> Je l'ai vu venir je l'ai vu venir, je l'ai vu venir Hop on va se mettre là donc en attendant De la euh, livrer correctement Et puis c'est plutôt nickel On aura bien roulé, on aura bien rigolé Et c'était vraiment superbe On gagne peut-être pas grand chose évidemment Mais c'était déjà déjà ça 9000 donc, on pourra faire un prêt à la banque Acheter un garage et tout euh, Voilà ça c'est clair J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Voilà un petit peu l'avancée de nos routes C'était Mkolo plein de bisous Ciao tout le monde